Je ne sais pas si vous connaissez la société Kéops. Je vais passer très très vite parce que je ne suis pas là pour vendre Kéops, et etc., etc. Je vais vous parler de notre savoir-faire, notre méthodologie et les outillages qu'on a mis en œuvre pour la méthodologie. Alors, ce sont des slides que j'ai trouvé comme on passe... Voilà. Euh, juste rapidement, Kyops Technology, c'est une société qui a maintenant euh, 20 ans. C'est 450 collaborateurs. On est un peu partout en France. On a quatre grandes activités qui sont le cloud, l'infrastructure, la sécurité et la migration des systèmes. Euh, à propos du cloud, euh, nous sommes propriétaires de notre data center. Il y en a deux à, deux à Bordeaux, un à Lyon. Nous sommes propriétaires de nos murs. Nous sommes propriétaires du data center et ça fait partie finalement... De ce qu'est Keops, c'est-à-dire ne pas être dépendant d'un tiers pour vivre, pour faire son business. Hop, quatre, quatre pôles de services, quatre BU, je l'ai cité tout à l'heure l'infrastructure, le cloud et le manager de services, la sécurité et la modernisation technologique. C'est la division pour laquelle je travaille. Et en quelques mots, euh, voilà ce qu'on fait. Hop. Hum. Donc notre métier à la DMT, la division modernisation technologique, c'est la migration des systèmes d'exploitation. J'ai une application sur un, un data général, un Unisys, un Unix, c'est écrit en Cobol, c'est écrit en C ⁇ et j'emmène ça sur un système Linux. Très souvent, il y a des fichiers CISAM qu'on va réintégrer en base de données. Très souvent, il y a ce genre de, de petites bricoles qu'on doit faire. Modernisation d'applications, j'ai du Tuxedo que je remplace par des web services. J'ai des écrans graphiques qui sont. En... L'application a été développée il y a 15 ans. Les écrans étaient en 800 par 600. Et puis bah, maintenant, en full HD, les écrans, c'est juste un train de repose é... mon... sur mon PC. Donc l'idée, c'est de reprendre les écrans en plus grand, par exemple. Transformation du SI vers le cloud on fait de l'analyse de workflow, de... de workload et on découpe les applications en plus petits morceaux. L'expertise et la modification les je vous, vous savez ce que c'est, je ne reviens pas dessus. Je ne suis pas moi-même DBA, je ne suis pas du tout spécialiste SQL. Euh, par contre, moi, ça fait 15 ans que je fais de la migration et je vais essayer de vous en parler un petit peu. Le métier de la migration, c'est un métier à part. Nous, on identifie trois fondements à ce métier. C'est un, l'expérience. C'est un peu ce que disait Anthony tout à l'heure, c'est l'effet d'expérience sur les projets finalement. Plus on en fait, plus on sait en faire et plus on apprend. C'est l'outillage. Et en particulier pour une société comme la nôtre, où nous, quand on fait un projet, on s'engage sur des délais. On fait des projets au forfait et on s'engage sur des délais avec un, un engagement de résultats, de performances et ainsi de suite. Et la méthodologie qui va avec, tout simplement parce que pendant qu'on migre l'application, nos clients continuent à développer donc je prends le code source à t 0 je commence à migrer des choses et puis pendant ce temps là les développeurs font leur travail ils développent plus ou moins rapidement et je dois faire des reports de maintenance et ainsi de suite et donc la méthodologie elle doit notamment prendre ça en charge voilà donc on a nos, on, je vais vous développer cette, cette partie d'outillage euh, Beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure par Anthony, donc je ne vais pas revenir spécialement dessus. On fait le même constat. Les, nos clients ont déjà commencé à faire du Postgre. La difficulté, ce n'est pas tellement de faire des nouvelles applications qui vont travailler sur Postgre, c'est d'emmener les anciennes, qui sont en, en généralement sous de l'oracle, pour les emmener sur du Postgre. Le sujet, c'est quoi C'est les requêtes SQL qui sont dans les applications et le code, euh, le code PLSQL, les programmes qui sont dans les bases. Les bonnes raisons d'y aller, Anthony les a citées tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus, euh, la raison principale qu'on qu identifie chez nos clients ou qui nous reviennent, c'est clairement une question de, de comportement des éditeurs propriétaires. J'insiste pas, je pense que tout le monde ici euh, sait à quoi, je, à quoi je fais référence. J'en viens directement à... finalement ce qu'on fait, comment on le fait. Quand on, a, quand on aborde un, sujet, un projet de migration, on regarde l'écosystème de l'application, l'écosystème de la base de données. On ne va pas juste prendre les données, les transférer sur un nouveau serveur. Les données, elles sont exploitées par tout un, un ensemble d'applications satellites. Très souvent, il y a l'application de gestion, il y a l'édition, il y a les batchs. Il y a plein, plein de choses qui tournent autour de ça. Donc on va, on va avoir une attitude en mode projet. Le deuxième point, c'est la transformation outillée. j'en ai parlé tout à l'heure un petit peu. Pour en dire plus, euh, tout à l'heure Anthony parlait de, de pg pour euh, pour finalement analyser l'existant et puis dire bah, j'ai telle problématique dans mon patrimoine informatique, dans mon patrimoine PostgreSQL, dans mon patrimoine Oracle. J'ai telle problématique de migration. J'ai telle solution pour remplacer. Dans notre optique. Euh, Lorsqu'on a fait nos premiers projets de, de migration, on a regardé sur le marché, on a trouvé plein d'éditeurs, et on s'est rendu compte très très vite que pour être nous autonomes, il fallait qu'on développe nous-mêmes notre outillage. Et en faisant ça, finalement, on en est venu à mettre en œuvre ce qu'on appelle des règles de migration. Quand j'ai une problématique de migration et que j'ai un outil qui traite cette problématique, ce n'est plus, pro plus un problème. Ce plus un problème de migration. C'est un problème de test. Donc si je transpose ça à de la, la, du SQL ou du PSQL vers Postgre, tout simplement, je prends un cas au hasard, un to date ou un to char. Un to char, je sais par quoi je vais le remplacer, j'ai une règle, c'est plus un problème. Là où j'ai, euh... je n'ai pas forcément d'idées qui me vient en tête, là où j'ai par exemple un DBMS LDAP, c'est quelque chose que je vais retrouver qu'une fois ou deux dans un patrimoine, je n'ai pas d'équivalent sous Postgre, mais c'est une problématique qui est suffisamment faible en occurrence pour que je ne me préoccupe pas à, à automatiser la migration. D'accord. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça de côté et puis je vais me concentrer sur les sur les choses les plus les, les plus fréquentes en problématique de migration. Le socle technique. Euh, Philippe en a parlé tout à l'heure. Je pense que vous avez bien compris ce que c'était. Euh, là, le sujet pour nous, c'est tout simplement que pour des clients qui n'ont pas de PostgreSQL dans la boîte, dans la maison, bah, ne partent pas seuls sur le, sur le projet et puis s'être euh, accompagné dans cette, dans cette démarche. Les tests et les re et la recettes, je vais en reparler un petit peu plus tard, mais c'est un élément critique d'un projet de migration, puisque je dois retester mes applications. Et la question qui se pose, c'est comment je reteste complètement une application. Je ne sais pas pour vous. Euh, moi, je n'ai pas rencontré encore de client qui ait euh, un système de test véritablement 100% automatique de son appli. Je ne sais pas si vous avez ça chez vous. En général, c'est des fiches de test et c'est des gens qui retestent l'application jusqu'à ce que ça fonctionne. Formation et support, fait en collaboration ou par, plus exactement, par Dalibo. Euh... Je suis un peu troublé parce que finalement beaucoup de choses ont été dites par, euh, par Anthony. Alors je vais, je vais essayer de... <rire> c'est très bien, c'est très bien. Je vais essayer de faire un focus sur sur transformer et euh, notre méthodologie. Alors notre démarche de migration est la suivante, c'est que pour faire un projet en tant que société de service, il faut tout simplement que avant de commencer le projet pour pouvoir faire une proposition commerciale et prendre un engagement, on ait regardé l'existant. Regarder l'existant c'est quoi c'est regarder la base de données et analyser toutes les applications qui vont utiliser cette base de données. Tout ce qui va être finalement dans notre périmètre de migration. Alors ça, évidemment, on fait ça sous forme de prestation, Mais on ne peut pas faire ça, en, on ne va pas passer des jours et des jours. Donc on va faire ça en, en 4, 5 jours, 10 maximum. Donc pour faire ça, en, quelques, en seulement 10 jours, et bien on a automatisé. On a automatisé comment on a automatisé, je vais aller directement sur la, la page des outils, Voilà, on a automatisé en utilisant un premier outil qui s'appelle SQL Collect, qui tout simplement se plug, donc il n'est pas invasif, et qui se plug sur la base de données Oracle en regardant une table qui s'appelle V$SQL, tout simplement. Et en faisant du pooling sur cette, base, sur cette table, je vois toutes les requêtes SQL qui sont jouées sur ma table, indépendamment de savoir d'où elles viennent. D'accord Je pourrais faire un traitement a posteriori de ça. Ça, ça va me permettre plusieurs choses. Ça va me permettre d'identifier toutes les syntaxes SQL qui sont utilisées dans les applications, toutes les applications. D'accord Je parle bien des syntaxes SQL. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je pense que vous le savez, la problématique d'une migration d'Oracle vers Postgre, il y a des problématiques qui sont liées à la syntaxe, typiquement les jointures, les connect-by et les choses comme ça. Il y a des choses qui sont liées au comportement, et il y a des choses qui sont liées aux dépendances. Puisqu'il y a des fonctions Oracle et des packages Oracle qu'on ne retrouve pas sur PostgreSQL. Certains vont être remplacés par du Roi FCE, etc. Puis il y a des bases de données qui en émulent d'autres. Nous, pareil, pour notre, notre point, c'est plutôt de dire on va essayer de faire du natif autant que possible et de cibler l'application telle qu'elle aurait, enfin de faire en sorte que l'application ressemble à ce qu'elle aurait été si elle avait été développée from scratch. Donc, j'en reviens à ma collecte SQL. L'idée c'est quoi C'est de collecter toutes les requêtes SQL qui passent sur la base de données et d'identifier les syntaxes qui sont utilisées dans les applications. Une autre chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que migrer la base Oracle, enfin migrer d'Oracle vers Postgre, ça peut être fait avant, côté applicatif, ça peut être fait avant que de basculer les données dans la base Postgre. Tout simplement en mettant le code SQL ISO avec Postgre. Donc là où j'avais des jointures... Avec un petit plus, ben je remets des outer join comme il faut. Là où, je, ben voilà, je fais ma syntaxe et ça, ça peut être fait en amont de la migration. Sans avoir migré, ça peut être fait et ça peut être intégré aux applications au fur et à mesure des releases. La collecte SQL va aussi permettre de vérifier que les développeurs suivent la règle. Deuxième point, référentiel des sources. Quand je parle des sources, ce sont les applications, alors ça peut être du COBOL, du PHP, du C++, du, du tout ce qu'on veut, du Delphi. Et c'est aussi le PLSQL. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait Tout simplement, on parse le code. On parse le code, on monte des graphes, et faisant ça, on est capable de dire, cette procédure stockée, elle est utilisée par tel programme. Et quand je fais le report de maintenance, que je vois que la, que la procédure stockée elle a été modifiée par les développeurs pendant, entre le moment où j'ai commencé à faire la migration et le moment où je la refais, je refais mes tests, je vois qui, quels sont les programmes qui ont été impactés. Donc quels sont les programmes que je dois à nouveau tester. D'accord référentiel de migration, le référentiel des sources, il sert notamment à faire ça. La traduction PLSQL, vous avez compris ce que ça fait, ça traduit le PLSQL en PLPGSQL. Alors Jusqu'à présent, on était, alors Je tiens un slide où c'est écrit quelque part, on, on, a, on a eu Oracle comme partenaire pendant quelques temps, on est un peu fâché maintenant. Euh, à cette époque-là, on travaillait beaucoup sur un, un langage Oracle qui s'appelle Forms, et on faisait de la migration Oracle Forms vers Oracle DF, qui est le framework Java d'Oracle avec un ORM. Je ne sais pas si Laetitia est encore là. L'ORM est intégré dedans. Euh, bon, on, on a fait ça pendant 4-5 ans, on a fait quelques projets. On a en fait tout l'équipement pour parser du code PLSQL, le monter en structure, faire des arbres syntaxiques, ainsi de suite, et puis régénérer du code. Donc là, actuellement, on travaille sur la régénération de ce code-là en PLPGSQL. PL avec une, un petit détail, c'est qu'effectivement, il faut traiter la partie des dépendances avec la base de données et la partie qui concerne les, les changements de, de comportement. Dépendance, bah je pense à toutes les fonctions Oracle qu qui sont allègrement utilisées dans les programmes et qu'il faut remplacer par d'autres. Euh, on retrouve quelques, quelques mappings dans code tout PG. Le testeur SQL, bah c'est tout bête. Hein. Les requêtes SQL que j'ai collectées en amont, je vais les migrer et je vais pouvoir les jouer en parallèle sur la base Oracle, sur la base Postgre, comparer les temps de réponse et comparer les résultats. Alors vous allez me dire, ouais, mais il y a des bails variables. Ouais, je sais, il y, y a beaucoup d'applications où il n'y a pas de bails variables en réalité. Et puis, il y a euh, d'abord, je fais les selects et puis après, je fais les inserts, après, je fais les updates. Les delays, on ne les teste pas. Je ne dis pas que c'est transparent, il y a du travail, mais ça accélère vachement les choses. Le transfert de données, bon, très clairement, pour le moment, on utilise Aura2PG. Euh, on est en train de regarder euh, pour les situations. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure. de euh, le, le fait est que quand on fait une, une mise en production ou une bascule de migration pendant un week end, alors en général, on fait des bascules à blanc avant, etc. pour s'entraîner. Euh, quand on fait ça, un week end est souvent trop court. Donc on va commencer le vendredi soir et puis on va finir le lundi soir. Et puis pour le lundi qui peut être dans des, des PME, des jours chômés, c'est souvent négocié avec les syndicats et ainsi de suite. Donc, pour éviter toute cette problématique, en réalité, on est en train, on, il faut accélérer le, le, le transfert des données parce que c'est là que ça coûte. Donc, on travaille dessus. Euh, pour l'instant, l'outil n'est pas encore sec. Euh, je vais faire un tout petit focus sur l'estimation de charge euh, et euh, tout ce qui est lié à, finalement, le lien qui peut y avoir entre euh, comment j'analyse mon code existant pour prédire combien de temps je vais passer à faire l'immigration. Pour nous, pour faire une proposition commerciale, plus tard parce qu'il n'est pas exclu que l'outil soit euh, euh, distribué sous une autre forme qu'à travers des prestations de services. Euh, quand, euh, quand je fais une estimation et je sais que le travail va être fait à la main, je vais forcément avoir un a priori, dire bah voilà, telle fonction, euh, je vais passer tant de temps à le faire, multiplié par le nombre de fonctions. Nous, si on automatise la transformation, c'est un robot qui le fait, ça va me prendre une nuit. Donc je ne vais plus compter en nombre de problématiques, je vais compter en problème qui reste à résoudre. D'accord Donc typiquement, tout ce que je peux avoir automatisé, que je sais avoir automatisé, je vais au moment où je vais faire mon, mon, mon contrôle d'assessment, mon contrôle mon ma préétude, quand je vais regarder le pro, la, la base Oracle et les, les applications qu'il utilise, ben je vais tout de suite voir, tiens, tel truc, je connais, j'ai une règle déjà pour la migration, tel truc, je connais, j'ai une règle pour la migration, etc. etc. Donc finalement, on, a, on fait une estimation de charge qui n'est pas forcément plus précise, mais qui correspond bien à la méthode de migration qu'on va employer après. D'accord dans notre situation, et c'est pour ça qu'on on prend un peu de temps à dire que notre, euh, notre troisième fondamental, fond, ouais, le troisième point, c'est la méthodologie, c'est-à-dire que la méthode drive les outils, ce n'est pas les outils qui imposent la méthode. Okay Donc on a fait des outils, des, des outils de, de migration qui sont spécifiques pour notre méthodologie. Après, de quoi je peux vous parler précisément euh, On fait des, des projets assez classiques. Hein. Une préétude pour faire une estimation de projet, une étude détaillée ou deep dive selon les, les cas euh, pour entrer à fond dans l'application, et puis migration industrielle, puisqu'à partir du moment où j'ai euh, migré les choses, je peux passer en mode industriel. Une séquence, une campagne de test, une mise en production, et puis tout ça pourquoi faire ce que beaucoup ont rêvé déjà. De ont toujours rêvé de faire sans jamais oser le faire, Drop Database, RM Oracle Home. Euh, plus pragmatiquement, les projets ne sont jamais des projets Big Bang. Alors c'est pas, c'est un déroulé assez, assez typique de projets de migration qu'on peut être amené à faire. Je disais tout à l'heure l'étude détaillée. Parfois, on fait un pilote. L'objectif du pilote, il est double. Il est pour nous valider nos règles de migration. Pour le client, avoir un preview de ce, à quoi vont ressembler son, de ce à quoi va ressembler son code après la migration. Pour nous, c'est essentiel que les développeurs et que les, le client aient très très vite euh, un aperçu et puis la connaissance de ce qu'on va lui livrer. D'abord, pour ne pas mettre les gens devant le fait accompli le jour de la mise en prod, pour les impliquer, pour que lorsqu'on va faire la migration industrielle, Excusez-moi, ça n'arrête pas de bouger. Quand on va faire la migration industrielle, on ne remette pas en cause des choix qui ont été faits en amont. C'est la même raison pour laquelle on commence les formations très, très tôt dans le projet, pour que les gens sachent de quoi on leur parle. On fait en sorte que le client soit autonome très, très vite sur l'architecture la cible. D'accord Parce que d'après, c'est votre prod. Donc, il faudra bien savoir la, la, la gérer. On a plusieurs livrables. Celui qui me paraît le plus intéressant, le plus important, c'est le guide de migration. Les règles de migration, c'est pour nous. Les procédures, vous savez ce que c'est. Le guide de migration, c'est finalement le rapport qui dit là où vous faisiez les choses comme ça dans votre code SQL, voire dans le code PLSQL, eh ben, pour le SQL, vous pourriez déjà le faire autrement et puis appliquer ces pratiques-là dans votre développement actuel. Et pour le PLSQL, ça nous arrangerait si... Vous nous... Je vois une main qui se lève, c'est fini. Ça nous arrangerait si vous faisiez les choses un petit peu autrement. Bon, J'ai essayé de vous balayer les choses un petit peu dans le désordre parce qu'il a fallu que je reprenne. De... Bon, pas... euh, juste un dernier mot sur On, Voilà une offre, une offre complète parce en collaboration avec Dalibo. La formation, le socle technique, la migration, le cloud parce que, bah, évidemment, on, est capable, on peut héberger et on héberge les bases PostgreSQL euh, dans notre cloud à, à Bordeaux. Euh, et voilà, je vais m'arrêter là parce que je, je vois un, un zéro. Euh, la coopération euh, Keops-Dalibo, la migration pour Keops et l'expertise, enfin, le support et la formation, l'expertise côté, côté Dalibo.